Coucou YouTube, j'ai accueilli beaucoup de monde de la Chocorp à la maison Il y a eu une grosse soirée Là on est le lendemain matin, c'est ma première game Tu vas voir, il y a une masterclass, évidemment Je te laisse liker, commenter et abonne-toi Mec, je me suis fait piquer partout, même à la cuisse Je vais te demander Mec, mec, mec, mec, mec, mec, mec Mec, what the fuck Insane, le mouvement du mousquetaire Je vais essayer de le refaire gros la couleur est belle. C'est pourquoi? raté t'as Là, on devient fade. C'est parce qu'il y a un équilibre des blancs sur la Je que ce soit enlevé ça. Parce que c'est super moche. C'est en fait c'est cool. Je puisse pas garder ce que. C'est pas un ratel celui-là gros? Plasco. Blasco 89. Hein. Bon allez j'y vais. Vous pouvez pas baiser le Lord. Reste digne Didier, reste digne Entre bien Il est beau Didier J'ai vu un truc dépasser là La petite voix Non non non mais là juste il faut que je me réveille gros Là, là je, je suis en phase de réveil On, on s'est couché à un... Je peux avoir un clip s'il vous plaît Parce que même moi ça m'a fait capoter de faire ça cette heure là. Oh t'as pas l'air fatigué, comment tu fais Je suis parti d'un. d'une élite. Pendant longtemps, on nous a appelés les immortels gros. J'ai quand même pas gagné quand même J'ai déjà 9 kills, mais comment je fais En fait, sûrement si que j'ai gagné Je pense qu'on qu peut rien me faire Les games se passent bien. Il y a un mec qui me tirait dans le dos pendant que je tirais devant, le chat. C'est pour ça que ça a été compliqué. C'est pour ça que ça a été compliqué Avant, ah il fallait que deux coups C'était la bonne époque ça Oh là, le joueur de manette, regarde le Regarde le Mais tu te rends bien compte que tu, tu, tu fais que marcher avec des dessins, gros. Quand il s'est pris la para, gros, le joystick qui tournait dans tous les sens. Il est en mode oh là, là, là, là, là. est méchant là. Hein. la Pour une raison inconnue, chat, je suis encore en vie. Je peux surprendre et rendre admiratif à la fois. Mais les gars, qu'est-ce que je suis en train de faire J'ai un œil à droite, un œil à gauche, en gros, je suis en train de couper, de couper des gens en kebab. Et ils m'ont pris pour... gagne euh, du, du bourre palette ou quoi Moi je vous bourre avec du gravier, il n'y a pas de palette. Il que du sang comme lubrifiant. Quoi Ce mec là, il... Il est beaucoup derrière moi, faudrait que j'arrive à le bloquer J'ai 20 kills chat, je sais pas comment je fais Vraiment que je finisse mon café C'est la plus grande urgence actuellement C'est pas possible, il a réussi à se barrer Je te laisse une chance. Part. Je plus ce qu'il a fait. Merci Adrien pour les 8 mois, je suis chaud le subgift, on m'ouvre les 5 mois aussi Rita les 10 subgifts pour fêter le move lordesque d'un demi-dieu Spam oui. le dans le chargeur